Euh, donc, Mathias, Mathias est un développeur senior, il est tech évangéliste chez Always Data. Euh, c'est un cloud hosting, donc il connaît un tout petit peu en CDN. Ses sujets préférés, d'habitude, c'est la sécurité, c'est la privacy, euh, mais il fait également de la, de la prospective sur les sujets tech. Et aujourd'hui, il a choisi les fontes. Donc, euh, donc ça, ça va être plutôt intéressant. Mathias, c'est à toi. Eh ben bonjour à toutes et à tous, euh, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est à distance et en virtuel, euh, pour cette nouvelle édition de We Have Speed. On va euh, avoir 15 minutes, c'est court, pour parler de performances liées euh, aux fonts web et aux polices de caractères sur le web et à la typographie. Alors, je ne vais pas vous mentir, il va y avoir quelques gros mots employés pendant ce, ce talk, notamment euh, des termes un peu sales comme euh, « US Nishing ». Euh, ne m'en voulez pas, ou vous bouchez-vous les oreilles tout de suite, ou vous passez sur un épisode Netflix et revenez dans un quart d'heure. Euh, mais au moins, vous êtes prévenu. Alors, la question de base, c'est, euh, devriez-vous héberger vous-même vos fontes Google Font Tout le monde à peu près utilise Google Font. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Euh, la question est, est-ce qu'on doit héberger, auto-héberger, euh, soi-même ces fonts. Je pense que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on dit que, oui, évidemment, il faudrait mieux se passer de Google Fonts, et il y a plein de raisons à ça. Euh, parce que l'auto-hébergement, en tout cas l'auto-hébergement de ces assets, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que vous avez un gain de performance qui est forcément nécessaire. Du fait que vous êtes dans la maîtrise de ce que vous délivrez, et vous n'êtes plus tributaire d'une tierce partie et d'un CDN. On va voir un peu euh, ce que ça implique. Ça veut dire aussi que vous réduisez le risque euh, lié au fait que Google bah, Font, ça peut tomber. C'est un service externe comme un autre et que si vous faites tomber un service externe ou si un service externe tombe et que vous en êtes dépendant, vous êtes un peu embêté. Donc, ça réduit ce risque-là. C'est des vraies problématiques de vie privée et de sécurité aussi puisqu'à partir du moment où vous tapez sur un service tiers, et bah, même si c'est avec une simple requête, vous ne savez pas exactement ce qui part. Il peut y avoir du traçage d'URL, il peut y avoir du traçage de, de, de profil d'utilisateur, etc. Donc, vous, vous diminuez ce risque considérablement. Et puis surtout, au début, on a commencé à faire ça parce qu'on se disait, oui, euh, si plusieurs sites utilisent la même ressource euh, mise à disposition sur un service tiers, euh, que ce soit une fonte, un script jQuery ou quoi que vous ayez envie, euh, à partir du moment où c'est déjà dans le cache de l'utilisateur parce que ça vient d'un domaine tiers, eh ben, ça permettra à tout le monde de gagner du temps parce que ça sera déjà préchargé. C'était déjà pas tout à fait vrai avant, c'est plus vrai du tout, du tout, puisque sur les dernières versions de Chrome et de Safari depuis longtemps déjà, il euh, y a un cache -key qui est exécuté, qui fait que même si la ressource vient d'un même domaine tiers, depuis différents sites, elle sera sandboxée pour des raisons de sécurité. Euh, donc le, le, le fait d'avoir un cache navigateur partagé, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Ça en tout cas, ça n'est plus vrai du tout. Et les performances liées au fait de, de, de diviser répartir la façon dont des, nos assets statiques sont distribués, euh, c'est de toute façon plus vrai avec HTTP2. Donc, auto-héberger une fonte ou une, un asset, quel qu'il soit, c'est de toute façon une bonne pratique. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller. Il se trouve que les fichiers de, de police de caractère, les fontes, euh, ce sont des fichiers statiques. Mais ce sont des fichiers statiques qui, comme d'autres fichiers statiques, ont certaines particularités. Et si on veut bien les, les auto-héberger, il va falloir prendre ça en compte. Alors, revenons vite fait sur l'aventure Google Font et partons de Google Font. Mettons que vous les utilisiez déjà dans votre système, comment est-ce que vous allez pouvoir éventuellement vous en passer Alors, si je reprends un peu le principe d'une déclaration de, de font en CSS, vous avez dans votre CSS, sur un item en particulier, vous avez déclaré une, une famille de typos à utiliser dans cette, sur cet item en particulier. Et puis, un peu plus haut, dans votre feuille de style, vous allez avoir une déclaration « font face » qui va vous permettre de dire, bah, telle famille, euh, dans telle graisse euh, ou dans telle, euh, telle euh, italique, dans tel style, euh, elle est euh, rendue par tel fichier de police de caractère. C'est exactement ce qui se passe quand vous chargez une feuille de style depuis Google Font, il va vous renvoyer une feuille CSS que vous allez charger dans votre page, et cette feuille CSS contiendra les déclarations font-face dont vous avez besoin. C'est ce qui apparaît ici, et c'est ce que vous voyez si vous regardez l'intérieur de, de, de la feuille de style qui est renvoyée. Euh, pas Google Font. Elle présente quelques problèmes. Notamment, elle va présenter quelques petits problèmes de performance. Pourquoi Parce que si vous faites une requête sur Google Font, vous allez d'abord requêter votre page, votre page va revenir. Votre page va dire, j'ai des ressources qui sont hébergées chez Google Font. Alors, okay, on va aller donc sur le domaine font.googleapi.com pour aller chercher la feuille de style. Puis la feuille de style elle va revenir, elle va dire, ah, bah les fichiers, pour le coup, ils sont hébergés sur font.gestatic.com. Donc, on va faire une nouvelle requête, un nouveau sous-domaine pour aller chercher de nouveaux fichiers. Ce qui fait que vos fichiers, de, vos fichiers de, de police de caractère sont chargés extrêmement tard, finalement, dans le waterfall. Et ça va poser des problèmes. Notamment, ça renvoie à un problème, qu'on appelle, ou en tout cas, que j'ai trouvé sous le nom de, du Web font problem qui pour moi est, est, est, est peut-être un des plus gros débats. Euh, ça nous renvoie au débat de, est-ce qu'on doit afficher du texte non stylé, ou est-ce qu'on doit ne pas afficher le texte tant qu'il n'est pas stylé euh, si vous affichez pas le texte tant qu'il n'est pas stylé, vous arrivez exactement à ce problème. C'est-à-dire que pendant, euh, pendant la course à la présidentielle, on, on envisageait que Mitt Romney puisse être éventuellement candidat. Euh, un média avait tweeté, avait, tweeté, avait euh, lancé un article disant que euh, Mitt Romney is officially running for president. Et en fait, c'était not running for president, mais comme le not venait dans une fonte qui était en Italie, qui n'était pas encore chargée, et ben le not n'apparaissait pas. Effectivement, le message est légèrement modifié dans ces cas-là. Donc, il y, a, il y a un vrai débat sur à quel moment je dois charger la fonte et comment je dois la charger. Euh, il y a plusieurs stratégies possibles. Euh, par défaut, aujourd'hui, Google Fonts, quand il vous renvoie une fonte, il vous propose d'utiliser une stratégie, une stratégie de swap, c'est-à-dire de dire euh, j'attends un peu et puis j'affiche le texte non stylé et puis ensuite, quand le, la fonte sera chargée, je remplacerai le texte par un texte qui aura été correctement stylé. Euh, idéalement, moi en tout cas, ma préférée, c'est plutôt de choisir un rendu optionnel, c'est-à-dire si la fonte est là, je l'affiche, si la fonte n'est pas là, je fall back vers une fonte système, et puis bah, la fonte elle sera chargée après, elle sera dans le cache, je ne ferai pas la substitution, ça m'évitera les re-rendus de layout qui vont flasher dans tous les sens et qui vont toujours modifier dans tous les sens, mais au moins quand je rechargerai ma page la prochaine fois, je n'aurai pas de souci. Alors on se dit, ok, bah, dans ces cas-là, peut-être que la solution, c'est pré-loader la fonte. Alors déjà, Préloader la fonte, ce n'est pas un exercice facile. Ce que vous pouvez déjà faire, c'est faire une pré-connexion. C'est-à-dire que c'est exactement ce que recommande Google Fonts d'ailleurs. C'est de déclarer dans vos entêtes le fait que vous allez devoir taper sur font euh, gestaticcom et à partir de ce moment-là, votre navigateur saura qu'il faut déjà qu'il entame une connexion vers ça. On gagne un peu de temps. Mais pour préloader réellement la fonte, il faudrait pouvoir déterminer quel est le fichier de fonte qui sera utilisé et Google Font ne vous le permet pas. Il ne vous le permet pas parce qu'en fait, il renvoie des fichiers qui sont derrière des noms de fichiers qui sont hachés. Donc, on ne peut pas déterminer le nom du fichier, donc on ne peut pas précharger le, le fichier en soi. Donc, auto-héberger directement depuis Google Font, ce n'est euh, pas jouable, on va dire. Alors, que nous apprend ce petit tour d'horizon rapide de comment j'héberge chez Google Font Déjà que les fonts sont des fichiers statiques, que il vaut mieux éviter de tout héberger sur des sous-domaines, notamment avec les problématiques HTTP2, etc. Je ne pas le temps. Euh, Qu'il vous faut utiliser Preconnect de toute façon, si vous êtes sur un sous-domaine dédié, parce que ça va vous permettre d'accélérer un peu le temps, que si vous ne pouvez pas prédire les noms de fichiers, vous ne pouvez pas faire de préloading, et que euh, vous avez tout intérêt à d'abord favoriser la lisibilité de votre texte euh, plutôt que le, le, la mise en forme. Fin. En tout cas, ça va dépendre de votre stratégie, mais que c'est une des stratégies, et que pour ça, vous avez plein de stratégies disponibles derrière la, la RexSS euh, Fond de Display. Donc, parlons un peu de self-hosting maintenant, et de comment vous allez pouvoir le faire. Alors, pourquoi euh, voudriez-vous euh, auto-héberger vos fonds Déjà parce que ça va vous éviter les appels CSS supplémentaires, et puis parce que tout ce qu'on a déjà vu, le préconnect, le font de display, etc., tout ça, ça reste disponible. Donc, on ne va pas s'en priver. Première étape, il va falloir récupérer les fonds. Donc, vous allez télécharger depuis Google Fonts les fonds que vous voulez utiliser. Ensuite, vous allez les loader dans votre répertoire de, de, de fichiers statiques. Et ensuite, bah, vous allez vous-même faire la déclaration fond de face, en n'oubliant pas votre stratégie front de display, ce que vous voulez euh, afficher, etc. Vous avez plusieurs outils, il y en a deux là dans les liens, qui vous permettent d'automatiser ça. Vous allez sur le, sur le site, vous dites je veux telle tel police, il vous les télécharge depuis Google Font, il vous renvoie même la déclaration CSS à rentrer, les fonds de face, vous n'avez plus rien à faire que du copier-coller. Alors oui, mais il y a un problème. Quand je charge une fonte, depuis Google Font ou depuis en local, elles ne font pas le même point. Et quand je les charge en local, elles sont beaucoup plus lourdes que quand je les charge depuis Google Font. Première chose, c'est qu'une fonte, c'est très lourd. C'est extrêmement lourd. Donc, il va falloir essayer d'être un peu parcimonieux sur la façon dont on les utilise et être un peu avisé sur la façon dont on veut les utiliser. Ensuite, le truc, c'est que Google Font, c'est un tricheur. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est plutôt que de vous renvoyer un fichier de fonte qui est complet et qui vous renvoie l'intégralité des infos dont vous avez besoin, il va splitter ça et il va ne vous renvoyer que des sous-ensembles du fichier de fond. Il va ne vous renvoyer que certains caractères, certains glyphes de votre fichier de typo pour vous permettre de n'afficher que les contenus dont vous avez besoin à ce moment-là. Donc là, par exemple, il va charger que les caractères latins. Vous avez aussi du latin étendu, vous avez du cyrillique, vous avez plein de choses. Et donc, c'est vous qui allez choisir ce dont vous avez besoin. Et on utilise la règle CSS unicode Range pour pouvoir spécifier dans quelle famille de glyphes quelle famille d'églises se trouve, euh, trouve couverte par le fichier de fonte que vous venez de charger. Donc, si vous voulez faire de l'auto-hébergement de, de fonte, il vous faut déjà séparer les différents ensembles de caractères dont vous avez besoin, le latin, le latin étendu, etc., de façon à ne charger qu'un sous-ensemble de fichiers. Et puis, il va falloir que vous déclariez en utilisant Unicode Range, comme ce que fait Google Font, euh, les bons fichiers de fonte face, donc les bons sous-ensembles de fichiers par rapport à ce que vous voulez faire. Ou alors, vous pouvez même aller plus loin et créer une fonte qui ne contienne que les caractères dont vous avez besoin. Si vous en arrivez là, pensez à passer au SVG directement, je pense que ce sera plus simple. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Donc, si on passe côté back-end, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier On peut aller encore plus loin. L'idée, c'est que je vais pouvoir charger mon fichier de fonte, mais que mes fichiers de fonte, ils doivent nécessairement être différents. Si je charge une même fonte depuis Google Fonts, depuis un Windows, depuis un macOS, ce n'est pas, pas la même fonte qui m'est renvoyée. Pourquoi Parce que Windows et Linux, notamment, en partie utilisent ce qu'on appelle les INS, c'est-à-dire c'est des réglages qui permettent de faire du lissage de police à l'intérieur du fichier. MacOS OS ne les utilise pas. Donc macOS n'a pas besoin de ces INS dans le, dans le fichier. Le problème, c'est que les INS dans un fichier de fonte, c'est très lourd. Ça prend beaucoup de place. Donc, autant servir des fichiers qui sont plus légers, encore une fois, et si on n'a pas besoin de ces INS-là. Donc, euh, c'est une première problématique. Deuxième problématique, je vais avoir différents formats de fichiers de fonte. Si je suis encore à gérer de l'Internet Explorer depuis IE9 jusqu'à 11, euh, tout ce que j'ai comme format, c'est le format WAF, alors que tous les navigateurs modernes supportent le WAF, le WAF 2. Donc, il va falloir éventuellement ajuster en fonction du navigateur qui vient. Donc, je pense que vous voyez à peu près euh, où je veux en venir en parlant de ça. C'est que plus on a besoin d'avoir un fichier qui est précis, par rapport à mon, à mon visiteur, plus j'ai besoin de détecter le visiteur finalement que, que je veux utiliser. Donc les différentes options qui sont à votre disposition là, c'est un, soit vous analysez quelle est l'audience principale de votre site et vous vous dites bah, principalement, on sert tel type de navigateur sur tel type d'OS, donc on va servir ces fontes-là et, euh, et puis que ces fontes-là, et puis bah, tant pis si c'est trop lourd pour les autres, c'est pas terrible en termes de perf. Soit vous allez choisir de servir le plus léger possible, du, du love2 sans int, mais à ce moment-là, ça risque d'être assez dégueulasse. Donc, peut-être qu'il va falloir faire du tri sur certains OS et certains navigateurs pour fallback sur une font de système et pas avoir de problème. Soit vous allez faire du U.S. sniffing et vous allez détecter via un script backend quel est le user agent qui vient visiter le, la page et en fonction de ça, lui renvoyer la bonne typo dans le bon format avec ou sans int en fonction des besoins. Ou alors, vous allez pouvoir faire un mix de l'ensemble et ajuster en fonction de tout ça le, le curseur qui va bien. Donc, petit break, l'idée, c'est que j'ai une fonte complète dans mon back-end. J'ai un script qui va me détecter le user agent et qui, en fonction de ça, va me générer un subset, un subset qui va contenir les unique ranges qui m'intéressent, qui va me sortir le bon format avec ou sans int selon l'OS qui visite la page. Et je vais stocker ces subsets en cache, en cache sur mon, mon back-end et c'est ces subsets que je vais servir et c'est exactement ce que fait Google Font. Donc ça, c'est la bonne pratique ou en tout cas, la bonne façon de faire qui vous permettra d'optimiser au maximum. Mais c'est beaucoup de travail en back end pour pouvoir le faire. C'est pour ça que je disais que c'est des assets statiques, mais avec des particularités quand même. Cela dit, on peut aussi aller plus loin si on réfléchit dans, ce, dans cette direction là. On a un premier outil qui arrive et qui est déjà même disponible à l'heure actuelle, ce qu'on appelle les variable fonts. Les variables fonts, c'est un fichier de fonte qui, au lieu d'être dédié à une graisse, un style pour une famille, va contenir toutes les graisses et tous les styles, plus quelques autres paramètres et ça va vous permettre de les ajuster en fonction de ce dont vous avez besoin, plus ou moins d'italiques, plus ou moins de graisse. et ça va contenir tous les recalculs nécessaires pour faire les variations entre les différents types de caractères. C'est euh, plutôt destiné à un usage un peu intensif, c'est plus lourd qu'un fichier de fonte euh, standard, on va dire, régulier, où il n'y aurait qu'une graisse et qu'un style, ce qui est un peu logique puisqu'il y a tous les algos de calcul dedans. En revanche, c'est beaucoup plus léger que... Deux fontes, une qui contiendrait une version normale et une qui contiendrait une graisse, une graisse accentuée. Donc finalement, ça va être intéressant si vous n'avez qu'un seul style, pas trop. Si vous en avez plusieurs au sein d'une même famille, beaucoup plus. Donc peut-être qu'il va y avoir un truc à détecter pareil côté backend en me disant bah là, cette feuille de style, elle ne demande qu'une un, qu seule famille, donc je vais lui servir la façon la, la, la régulière. Mais si la feuille de style m'en demande plusieurs, et bah à ce moment-là, bah autant lui servir une version beaucoup plus complète euh, avec les, les variables fonts qui sont déjà euh, intégrées dans le fichier ça c'est déjà disponible c'est utilisable ça fonctionne sur tous les navigateurs modernes euh, l'idée ça va être ça donc une seule variante et un fallback euh, vers la variable font si jamais euh, vous êtes à deux de plus la deuxième euh, option la deuxième possibilité c'est de faire ce qu'on appelle du progressive font enrichment qui est une autre techno qui arrive l'idée c'est qu'on sert un fichier de fonte minimal et après on patch le fichier de fonte en fonction des caractères et des features qui sont demandés de façon supplémentaire. C'est extrêmement puissant. Il y a des démos qui sont déjà disponibles. Malheureusement, ce n'est pas encore supporté. En tout cas, pas par tous les navigateurs. Donc, il va falloir attendre que ça arrive pour la production, mais c'est vers ça qu'il faut se tourner. En revanche, on peut peut être simuler un font enrichment en faisant du preloading et on y revient. Donc, l'idée, ça va être de dire si je veux faire du preloading, attention, parce que si la, cache, si la fonte est déjà disponible en local, je vais forcer le navigateur à télécharger un truc dont il n'a pas besoin. Donc peut-être qu'il va falloir essayer de détecter. Il y a des trucs qui permettent de détecter en JS si une fonte est dispo sur le système, mais c'est basé sur de la détection de longueur de chaîne de caractères et il y a pas mal de, de faux positifs ou de faux négatifs. Donc méfiance quand même là-dessus. Euh, cela dit, on peut quand même trouver une alternative qui dit je charge une fonte minimale, un tout petit subset, euh, genre pas de int, of 2 et euh, juste des caractères latins et je l'inline dans le head comme ça. J'ai tout de suite un truc qui est disponible pour pouvoir faire mon rendu de caractère Et après en JS, je vais charger une version avancée. C'est un truc qui sera tout bête, c'est juste un petit script et puis je vais lui dire, tu prends les différentes fontes à charger de façon supplémentaire et tu me les injectes au fur et à mesure et ça va me faire de la substitution sur lesquels de les caractères pourront pas être stylés. C'est une bonne façon de faire de l'enrichissement de fonte sans la techno d'enrichissement de fonte En tout cas, pour le moment, c'est ce qui fonctionne. Conclusion, faire de l'optimisation de fonte, c'est compliqué, c'est pas facile. Euh, en gros, ça va commencer dès le bac et ça va continuer vers le front, mais il va falloir que vous traitiez sur toute la chaîne si vous voulez vraiment avoir une vraie optimisation de gestion de fonte. N'oubliez pas que la gestion de vos performances, c'est avant tout euh, des patterns côté front qu'il va falloir mixer, des outils côté back-end il un curseur qu'il faut ajuster entre UX, lisibilité, utilisabilité de votre site. Et encore une fois, la performance n'est jamais qu'une question de curseur à ajuster. Vous n'aurez pas le choix. Et les fonds ne font pas exception à ça. Voilà, je m'appelle Mats. Euh, on a fait cours. Je suis tech évangéliste chez Always Data, qui est un cloud provider. Et on travaille notamment sur une offre de CDN qui contiendrait des systèmes de filtres en amont notamment pour faire de l'optimisation de fonte, et c'est pour ça qu'on défriche pas mal ce sujet-là en ce moment. Euh, si vous avez des questions, on se retrouve tout de suite en session de Q&A, donc c'est à tout de suite. Je vous remercie énormément pour votre présence et votre attention aujourd'hui. C'était top Salut Mathias, tu vas bien Salut, ça va et vous bah Écoute, Salut, plutôt, pas <rire> plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Merci déjà d'avoir commencé à répondre aux questions directement sur Slack. On va t'en reposer quelques-unes parce que bah, on a besoin de quelques questions sur YouTube. Et je vais commencer par la toute première euh, d'Emmanuel. En 2021, est-ce qu'on peut encore dire que WOF2 est l'argent suffisant seul euh, bah comme toujours, je vais te dire que ça dépend du contexte et de ce que tu cherches à faire. Euh, typiquement, wav 2 est très bien supporté par les navigateurs modernes, donc on n'aura pas de difficulté à ne charger que du wav 2 si on est sur un, sur un marché qui n'exploite que du navigateur moderne. Mais si tu es sur, euh, sur un marché qui est plus restreint ou qui a plus de limites, je pense notamment aux plaques asiatiques où il y a encore beaucoup d'IE 9 et quelques qui traînent euh, et qui sont encore euh, légions, ben on n'aura pas le choix, le WAF 2 ne sera pas supporté et il faudra bien basculer sur du WAF. Euh, donc euh, on n'est pas encore tout à fait débarrassé du format. Yep. Euh, petite question de Nicolas. Euh, est-ce que self hosted ces fonts, comme self hosted ces fonts, ça demande beaucoup d'optimisation manuelle, subset, l'int et tout ça, est-ce qu'il existe des outils pour simplifier ce process euh, Ouais, alors il y a des outils qui permettent de faire ça. Tout ce que j'ai sous la main, euh, c'est plutôt des scripts qui permettent de, en passant par la ligne de commande, de sortir, euh, de sortir euh, des subsets de fontes qui contiennent uniquement les caractères dont on a besoin ou qui permettent de supprimer les lignes, etc. Il y a pas mal de liens dans les slides euh, qui sont dispo euh, d'ores et déjà en ligne, donc il ne faut pas hésiter à, à les utiliser. Euh, je ne connais pas forcément d'outils tout graphiques qui permettent de le faire, mais parce que finalement j'en utilise assez peu, donc c'est pour ça que je n'ai peut-être pas la ressource, mais je, je pense qu'il existe de, des outils qui permettent de faire ça. Yes. Euh, deux questions de Jordan. Euh, pour l'internationalisation, j'imagine, que préconises-tu entre le Unicode Range en CSS ou le font subsetting directement dans le fichier hey, hey, euh, Les deux, mon capitaine. Ah, oui <rire> <rire> euh, en fait, le font subsetting va te permettre de sortir euh, des sous-fichiers de ta fonte, on va dire, qui ne contiennent que les caractères qui t'intéressent. Euh, donc, finalement... Euh, à moins d'être sur un ensemble très très restreint de caractères, et euh, c'est ce que je disais à ce moment-là, si vous avez besoin d'embarquer qu'une que, qu dizaine ou qu'une vingtaine de caractères, euh, un fallback vers le SVG me semble être beaucoup plus efficace que, que de faire de la web fonte. Euh, mais si vous avez besoin de, de, de générer du, du subsetting et, euh, et de générer des sous-ensembles de fontes, ben vous avez tout intérêt à coupler ça avec une unicode range euh, dans la CSS pour explicitement déclarer dans la CSS que le fichier de fonte ne contient que ces ensembles de glyphes-là. Et, euh, et ça permettra éventuellement de charger 3, 4, 5, 8, 10 fichiers s'il faut pour charger euh, les différents caractères en fonction des, des glyphes dont vous avez besoin. OK. Euh, question suivante de Romuald. Sais-tu s'il est possible de préloader les bons fichiers de fonte par rapport à Unicode Range du navigateur, de l'utilisateur de l'utilisatrice Alors, est-ce qu'il est possible de préloader les bons fichiers de fonte euh, par rapport à l'unicode range. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Euh, en gros... En fait, en fait ce qu'il veut, c'est directement de le mettre dans le preload et que tu dises au navigateur, et que c'est lui qui décide à l'avance. parce En fonction livre. des caractères On dans dans dont tu auras besoin euh... Je suis, je suis pas sûr que ce qu'on puisse faire aujourd'hui soit capable de faire ça. Ou alors il va falloir euh, vachement tricher en JS pour réussir à faire des trucs comme ça. Mmh. Euh, c'est rigolo parce que c'est exactement ce que fait euh, ce que fait le Fontaine Richmond, c'est-à-dire que vraiment il sert un set minimal et après il, il, il permet à chaque fois qu'on appelle un caractère de plus de, de de charger un patch de la fonte pour étendre la fonte au fur et à mesure et euh, ce qui est assez impressionnant à voir d'ailleurs euh, sur les différentes démos c'est assez, assez cool de voir les, les différents bouts de patch qui se chargent derrière les uns la suite des autres et donc effectivement à partir de là euh, on pourra un peu plus facilement faire du préload sur ce genre de choses euh, mais là tout de suite je ne suis pas convaincu, convaincu qu'on qu puisse le faire euh, en tout cas facilement ouais, je pense aussi que non, surtout si tu le fais si on, en JS, c'est plus du preload, c'est un petit peu trop tard quand. ouais c'est ça euh, question de, de, de l'homme mystère JP. Pendant longtemps, il y avait une pratique qui consistait à mettre des icônes dans des fichiers de fonte. Est-ce que tu recommanderais encore ce, ce genre de vieille pratique euh, Non, ne faites pas ça, ne faites plus ça. Euh, ouais, à un moment, c'était pratique. Euh, moi, quand je fais des icônes, maintenant, je, je, je fais un SVG inline et puis euh, j'utilise une flicache ref pour pouvoir cibler les, différents, les différentes icônes et les charger au bons endroits euh, Le fait de l'avoir en inline, bah, ça vous permet d'éviter que les icônes soient manquantes. Et puis, ça vous évite de devoir charger une web fonte supplémentaire juste pour charger des icônes, avec encore une fois euh, tous les problèmes qui vont être le les problématiques d'icônes manquantes, notamment les problématiques d'accessibilité qui sont quand même assez violentes. Donc, euh, donc ouais, non, les, les fichiers de fonte pour les icônes, on, on oublie. Ouais, et surtout qu'on l'accessibilité, c'est important pour tout le monde. Eh bien, on est arrivé au bout. Ah non, tiens, j'avais une petite question surprise. Ouais. Ah, oh, il y a des gens. Quand ça arrive, c'est ça. <rire> Quel suspense. Ah, oh, mais c'est du live. C'est du... du live. Ça va venir. En plus, je la réagis en même temps, tu vois, donc c'est nickel. Ah, la question de Nicolas, je ne sais pas si tu la vois, JP. Euh... Ouais, celle-là, c'est la mienne. Il voilà. Ah, ouais. d'accord. Dans ton talk, tu as mentionné rapidement un impact des alt domains avec http 2 Quel est-il euh, Alors, c'est surtout le fait que euh, on a utilisé des, des, des sous-domaines dédiés aux assets, etc., euh, à une époque où euh, c'était. Euh, nécessaire parce que les navigateurs avaient tendance à limiter le nombre de connexions vers un seul et même domaine. Donc comme ça, on multipliait les canaux euh, disponibles. Euh, finalement, il s'avère que euh, non seulement les navigateurs ont, ont élargi le nombre de connexions qu'ils autorisent vers un seul domaine, mais en plus, euh, ils, ils vont pas nécessairement être plus efficaces à essayer de, de taper sur plusieurs connexions en même temps. Et avec HTTP2 qui permet de faire du multiplexing, directement dans le flux HTTP euh, finalement c'est contre-productif on a beaucoup plus intérêt à tout charger depuis le même domaine parce que du coup on a une seule connexion et tout passe par le même tube où tout est multiplexé comme dans de la vidéo plutôt que plutôt que d'essayer d'optimiser de, un, un truc alors que le protocole le prend en charge par défaut donc oui oui euh, typiquement euh, avec HTTP2 il vaut mieux éviter les domaines alternatifs vous allez plutôt avoir des, des chutes de performance plutôt que des gains. Et après il y a de très très bons articles notamment des gens qui travaillent euh, sur le, les sites du gouvernement de gov.uk, où ils ont fait beaucoup de tests sur le, les mises en charge de HTTP2 et les problèmes de performance associés avec les sous-domaines. et C'est assez intéressant de, de, de voir les écueils qu'ils ont rencontrés et comment, euh, comment ils ont contourné les problèmes. Top. Euh, Peut-être la dernière. Euh, Est-ce que, est que tu connaîtrais par hasard une source fiable En tout cas, Jordan est en train de chercher une source fiable pour les Unicode range par langue. Euh, c'est pas forcément évident à trouver. Je vais essayer de retrouver des liens. Je dois avoir des choses qui traînent. Euh, globalement, euh, oui, il y a, des, y a des, grosses, euh, des grosses feuilles de triche, des grosses cheat sheets qui existent, euh, qui contiennent les différents unique and Range par, euh, par famille de glyphes. Euh, je vais retrouver ça, mais c'est des annuaires qu'on trouve assez facilement. Euh, je vais te retrouver un lien, je le, je le posterai dans le, dans le channel général. Ok. Écoute, on arrive quasiment à la fin des questions. Je te remercie beaucoup. On te remercie beaucoup d'avoir apporté ta science, ton savoir, d'avoir fait toutes ces recherches sur les fontes. On va pouvoir passer à la suite. Je te salue. Merci à vous. Merci beaucoup,